Et salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble la nouvelle mise à jour. Alors, est-ce qu'on va avoir plein de packs Est-ce qu'on va avoir des légendes Est-ce qu'on va avoir du contenu Bah écoutez, je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Si t'es pas abonné, je te conseille de t'abonner parce que tout ce qui se passe sur eFootball, ça se passe aussi sur cette chaîne. C'est parti du coup, on découvre ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti. Voyons voir ce que nous a préparé les cocos. De Konami, alors il y a un petit peu de retard, normalement ça devait sortir à 10h, ça a été repoussé à midi. Je sais que parmi vous, il y a des gros rats et ils sont juste contents parce qu'on connaît Konami, du coup ils vont certainement nous offrir des GP en compensation. Les rats que vous êtes, je sais que ça, ça vous fait plaisir. C'est parti, déconvraut ça ensemble mes petits ragondins. Bon petit bonus de connexion. Oh Opening Logging Campaign Volume 1 et on a du coup un euh, tirage chanceux deux étoiles. Donc qu'est-ce que ça veut dire les étoiles euh, Quand il y a un 2, c'est 2 étoiles, le joueur 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc 2 étoiles, c'est un joueur un petit peu claquant, je ne vais pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir. Les excuses, les 50 000 GP, là, Mera se recoiffe, ils sont tout contents d'avoir attendu. Alors, on va aller voir bien sûr ce qui se passe... Euh dans notre boîte de réception. Début d'achat et dépense des pièces e-football. Ah bah tu m'étonnes. Ça y est, on va pouvoir acheter des pièces et du coup dépenser des sous. Donc euh, faites gaffe, hein, dépensez pas trop d'oseille les gars. Blablabla. Bla bla bla bla. Euh, c'est votre problème, c'est pas le mien. Saison 1 underway. Ah, la saison 1 est enfin lancée. Je vous avais dit qu'elle n'était pas lancée. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner après. On va aller découvrir tout ça ensemble. Du coup, sur 50 000 GP, on a bien le contrat direct, 2500 GP de connexion et les 100 GP d'hier. Ça fait plaisir, tout ça, dans l'escarcelle. Je vous propose qu'on commence par la gauche, Authentic Team. Est-ce qu'il y a du nouveau dans Authentic Team Oui, messieurs, dames Oui, il y a du nouveau Il y a un mode événement en Authentic Team, donc avec les vraies équipes. Mais qu'est-ce que c'est que ce mode événement Découvrons ça sans plus tarder, messieurs, dames. Oh là là Mais attendez, mais il mais y a pléthore d'événements Pléthore d'événements Alors, défi match d'utilisateur, les défis durent 6 jours, ok. Alors, à quoi ça correspond On a un Barça, on a un Spanish League, American League, G League. On va regarder Spanish League, ça va être tous pareil. Donc, c'est du joueur contre joueur avec des récompenses. Et ça, c'est cool. Regardons un peu ce qui se passe. On va pouvoir gagner quoi On va pouvoir gagner... En fait, c'est match day, les gars on va pouvoir euh, défier un gagner un match. Défi 2, euh, jouer un match. Défi 3, jouer deux matchs. On va gagner des GP. Ok, je n'ai pas tout compris les gars. On va, on va regarder ça de plus près. Choisir son équipe. On va choisir le, le Barça. Voilà. Nombre de matchs. Ok, en fait, tu vas, gagner, tu vas devoir gagner des matchs pour euh, gagner des récompenses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, bah, tous ceux qui voulaient que ce soit... Bah, avec des équipes normales, bah là c'est des équipes normales, donc c'est plutôt cool, premier événement déjà, très bon point. Maintenant, dans le mode Dream Team, qu'est-ce qu'on a On rentre bien sûr dans ce petit mode Dream Team, et on a également euh, du nouveau, on a du nouveau les gars. Donc alors, on a événement, qu'est-ce qu'on a en événement Est-ce qu'ils nous ont mis de nouveaux événements euh, Oui, on a de nouveaux événements, on a le World World Club et le Spanish League, donc... Le Spanish League, c'est ce que je viens de vous faire voir contre l'IA. Donc là, je pense qu'il va falloir que tu utilises des joueurs euh, d'Espagne hein, pour avoir des bonus. Et World Wide Club, alors on va regarder à quoi ça correspond. Mais je pense que tes joueurs vont avoir des bonus euh, s'ils ils appartiennent aux, aux bonnes équipes. On va regarder ça tout de suite. Koundé, non, ça joue sur les formes normales. Détails de l'événement recevez des récompenses en terminant les défis. Voilà, terminer les défis, ajuster votre équipe de règles. Donc là, il n'y a pas de conditions. Tu dois juste, euh, bah, c'est pas terrible, mais ça va te rapporter des, des trucs et tout. Bref, c'est un contenu qui est toujours sympa et Spanish League. Donc là, à quoi ça correspond Jouer contre l'IA pour des récompenses. Cumuler des points d'événements lors de match, Vous pouvez alors gagner des récompenses à certains paliers. Vous pouvez gagner des points d'événements supplémentaires en ajoutant des joueurs bonus. Oh lolo mais c'est quoi ce... attendez mais c'est quoi ce délire là plus tu vas gagner de points plus tu vas gagner de récompenses si tu utilises des joueurs de Spanish League donc de la ligue espagnole tu auras des bonus mais attendez ça a l'air euh... ça a l'air bien non ah non vous recevez des bonus quand vous utilisez des joueurs de tous ces clubs là je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Spanish League n'en dis pas plus et donc à chaque fois tu vas débloquer des trucs suivant les paliers bah Franchement, euh, ça a l'air pas mal, ça a l'air euh, pour les joueurs contre l'IA, voilà c'est plutôt un bon truc pour l'instant, franchement, et au niveau du contenu, on n'a jamais eu ça, tu vois. C'est pas fini, on a la Ligue eFootball, là, la Ligue eFootball, c'est ce que je vous avais expliqué, ça va être des divisions, les vraies divisions. Donc regardez, il y en a pour tous les goûts, évidemment, on commence tous division 10, vous voyez que 100% des joueurs sont à la div 10. Et on va pouvoir, du coup, gagner des récompenses. Donc, il va falloir faire 10 matchs. Sur les 10 matchs, tu auras euh, un certain nombre de victoires à faire. Donc. Et tu vois que quand tu sautes de division, tu gagnes des récompenses. 8000 000, 10 000 GP. On voit qu'il ne donne pas beaucoup de GP quand même. Hein. Ça veut dire que ça va être quand même dur de farmer les GP. Et à la fin des phases, donc au bout de 28 jours, bah, suivant où tu as terminé la division. Par exemple, si tu termines en Div 3, tu remporteras 20 000 GP. Et... Euh, un entraîneur de 10 000 XP. Un seul entraîneur. Il nous avait habitué à être très généreux. Il y en avait qui disaient que du coup ça finissait le jeu en deux jours. Bah, franchement, c'est pas le cas. Je suis étonné, de fou. Donc vous voyez par exemple que pour la Div 10, j'ai euh, 10 matchs pour faire 3 victoires. Ou 3 points. Alors je ne sais pas si c'est 3 victoires ou 3 points. Regardez juste à côté de moi là. En tout cas, euh, je crois que c'est 3 points. Mais bon faudra vérifier. D'ailleurs, on vérifiera ça en live ce soir. On découvrira ça. On packera. On fera plein de trucs en live sur ma chaîne Twitch. Donc, rejoignez-moi ce soir. C'est pas fini, les gars. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il va aussi y avoir peut-être des packs, peut-être des joueurs. Je ne sais pas. J'ai envie de voir. On va regarder, du coup. Alors, dans le contrat, est-ce qu'il y a des nouveautés dans le contrat Oui, il y a des nouveautés dans le contrat, oui, contrat, les gars. Puisqu'il y a des joueurs spéciaux. Mais attendez, attendez. Comment on les recrute, ces joueurs spéciaux il y a 4 packs différents. 4 packs différents. Alors, le premier pack, Magic Moment Star, vous avez donc 150 joueurs. Hein. Attention, parmi ces 150 joueurs, vous avez 15 joueurs 5 étoiles, 30 joueurs 4 étoiles et 105 joueurs 3 étoiles. Les ratios ne sont pas fous. Je ne sais pas si tu peux avoir des doublons. Normalement, tu ne peux pas avoir de doublons. Si c'est comme avant, s'ils si ont enlevé ça, ça va être beaucoup plus dur. Je vous passe un petit peu les joueurs. Vous voyez qu'il n'y a pas euh, énormément. Hein. Bon, bien sûr, il y a les trois légendes. Hein. Xavi Guti, Guardiola. Alors, ce pas des joueurs extrêmement méta, normalement. Mais voilà, c'est toujours des bons joueurs. Ensuite, on a deuxième pack. C'est le Magic Moment Star. C'est les joueurs de l'équipe de la semaine. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. L'équipe de la semaine. Voyons voir ce que ça donne. Donc là. Les 10 joueurs ci-dessous font leur apparition spéciale. Recruter un joueur de talent pour booster davantage votre équipe. Okay. Vous pouvez également les développer ajuster leur capacité en fonction de votre style. Donc, tu pourras les entraîner pour augmenter le style. Mais normalement, tu ne pourras pas les entraîner pour leur capacité. Voyons voir qui est-ce qu'il y a dans ce pack. Ah ben, le leak qu'on avait vu, il était totalement faux. Voilà, totalement faux. Hein, parce que là, on a Bruno Fernandez, Thomas Müller, Locatelli, Firth. Pépite hein, grosse pépite. Hein. Visca, Otavio Payet, Tadic, Tiana Louglou, Frankie De Jong, peut-être avec une possibilité de les avoir en rare, je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit de faire que trois tirages Pour l'instant, bah les gars, je ne sais pas, hein. dites-moi ce que vous avez eu d'ailleurs. Ensuite, on a des contrats directs, donc ça c'est différent. Contrat direct. à quoi ça correspond Ce sont des joueurs tendance, voilà. Et donc, vous avez un joueur par recrutement, alors c'est des petits joueurs, ce n'est pas foufou. Euh, voilà, contrat direct, on va regarder ce que ça donne Utilisez votre contrat direct pour recruter un joueur 2 étoiles Ah Alors là, vu qu'on a gagné, rappelez-vous tout à l'heure, une pastille 2 étoiles, je vous ai dit On a le droit de recruter un joueur 2 étoiles gratuitement, enfin en dessous de 2 étoiles ou 2 étoiles Donc là, tu peux choisir celui que tu as, pas mal, bon, c'est sympa Et on a American League, donc là c'est pareil, contrat direct les amis vous avez le droit, du coup, là, j'ai le droit, ils me disent que j'ai le droit de tirer un joueur également, deux étoiles ou moins. Par exemple, un Alexander Pato, qui est un très bon joueur. Je peux vous le conseiller si vous cherchez un petit attaquant pour euh, gratuit, pas cher. Quand c'est gratuit, c'est pas cher. C'est pas fini, les copains. La boutique, est-ce qu'ils nous ont mis des nouveautés dans les points e football On va voir ça tout de suite. Non, c'est toujours Aspas, Rakitic et Aspi. Donc ça, on passe. Mais par contre, bah maintenant... Il y a bien sûr la possibilité d'acheter des pièces. Mais combien coûtent ces pièces, les amis Voyons voir, grâce à l'inspecteur Lulu. Hashtag la pipe. Donc, c'est toujours pareil. 100 pièces qui vous fait un tirage qui vous fait 99 centimes. Donc, en gros, 1 euro, un tirage. voilà. Et ensuite, bah, plus vous achetez, plus c'est dégressif. D'ailleurs, si vous voulez acheter des pièces sur Xbox ou PlayStation, le lien de mon Instant Gaming... Hein, euh, Prestart start dans, le dans les commentaires pour acheter des cartes PSN et Xbox moins chères. Le lien sera en première ligne de la description. Voilà les copains, on peut dire que Konem nous a gâtés pour cette première mise à jour. Ça laisse présager de très bonnes choses. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez paqué. Et surtout, rejoignez-moi ce soir en live sur Twitch pour découvrir ça, pour paquer, pour commencer les divisions. Bref, pour kiffer ensemble, c'était Luthor. Je vous fais des gros bisous. Ciao les gars